T'as rien fait que de soulard comme ça qui Ah, comme il dit Oh, c'est dommage. Pas... Allez, parlez, monsieur, dans le micro. De, de soulard, avec de, leur de, de désir, leur de... oh, combinaison. C'est agréable... Je suis prêt à vous inviter. Je suis prêt à vous inviter. Je Tiens pour un vous inviter. Je suis prêt à vous Je suis du côté des Je suis euh, quel âge vous vous j'ai fêté mon 42e anniversaire. Je me fais un cadeau, j'ai créé un film. Il n'y a pas de secours, hélas. Il y a parfois des histoires... Ne rien mieux, nous, nous côtoyons le long de ce zinc. Quel est votre ventre Celui-ci boire l'anime doucement. Monsieur veut aussi savoir ce que j'ai dans le ventre. Il ne sait faire que ça. Ça lui plaît. Que ce serait le moyen de gagner la fleur. Nous sommes C'est une église. Je n'aime pas, je n'aime pas, je rentre des discussions, tout hein, ça, mais, mais je n'aime pas avoir non plus des gens se ce chamailler, c'est pitoyable. Absolument, c'est le monsieur qui a raison. Alors, hé, hey, il a joué Oh, écoute, bijou, fous-moi la paix. Alida, elle est pourtant pas blonde Non, il se mène à Bohém. Il se mène quoi Ça va, laisse, ça va, ça va, laisse, on part. Allez. On part Oui, allez. allez mais bon pas avec ton vélo piqué, hein. Moi, je vais à va Zanzibar va va en zinc, va j'y vais pas en vélo, moi, Sansibar. Tu les corbeaux, quand ils passent au-dessus de ma tête, ils se retournent sur le dos et ils volent comme ça pour pas voir ma misère. Ils sont pas cons, les corbeaux. Ah, C'est là.